qui soit épanouissante, qui soit harmonieuse, dans lequel l'espace de chacun est respecté. Concrètement, nous allons libérer toutes ces blessures euh, amoureux passées non résolues euh, grâce à la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques. Je vous souhaite la bienvenue dans cet atelier de deux jours. Ça sera le samedi 9 et le dimanche 10 février.